Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de ce mois d'octobre, la balance brille par la présence du soleil dans le signe, et c'est un signe important de votre thème. En effet, il représente vos ambitions, vos réussites, les événements et les personnages importants de votre vie, mais disons que la balance n'est pas toujours, euh, tous les ans, aussi active, hein, aussi importante, ça dépend des années. Euh, il se trouve que cette année vous avez saturne dans votre signe et que saturne est en dissonance avec la balance. Donc certains d'entre vous seront peut-être un peu contrariés dans leurs ambitions, hein. ils le sont d'ailleurs depuis plusieurs mois mais la plupart du temps, cette, ce soleil en balance va bah donc mettre l'accent sur vos objectifs, sur les objectifs que vous poursuivez, et qui, bon en général, sont assez importants parce que le Capricorne a la réputation d'avoir de l'ambition, c'est même une de vos caractéristiques principales. Et vous avez une manière bien à vous hein, d'y arriver, c'est-à-dire que vous ne cherchez pas à réussir tout de suite, à tout prix, non! vous construisez petit à petit, marche après marche, l'escalier qui va vous mener au sommet, à votre sommet, à vous, hein, parce que, évidemment, chacun a sa manière de considérer la réussite. Hein. Ce n'est pas la même pour tout le monde, heureusement d'ailleurs. Donc vous avez un mois devant vous, peut-être pour vous définir euh, les objectifs de l'année qui vient euh, euh, ou en tout cas de cette fin d'année, et euh, ben les mettre en, en route, hein, les mettre en branle euh, grâce à la présence de Mars dans ce même signe. On, on aura après le 23 un soleil en scorpion qui sera en harmonie avec votre signe, et qui vous invite à utiliser vos alliés, vos amis, vos connaissances pour euh, mettre justement vos objectifs euh, en route, ou pour les peaufiner, ou encore pour mettre de nouveaux projets sur des rails. Ce sera une période certainement moins difficile avec moins de responsabilités, moins de lourdeur. Mercure, planète des échanges, planète du quotidien, planète de qui est aussi en charge de votre travail et de son organisation. Donc Mercure, elle va être en bon aspect avec vous pendant tout le mois, elle va occuper le Scorpion et va faire un, un, d'ailleurs une opposition avec Uranus qui va activer euh, Uranus qui est un petit peu somnolente parce qu'elle est rétrograde, mais vous savez bien qu'elle vous apporte beaucoup d'air frais, de nouveautés, euh, et d'ouverture sur des nouveaux domaines, euh, c'est déjà depuis un certain temps pour le premier décan et l'année prochaine ça va commencer pour le deuxième décan, mais donc pour l'instant on en est toujours au, au premier décan et euh, donc Mercure va vous permettre peut-être de, je sais pas, faire de nouvelles connaissances ou d'avoir de, des nouvelles qui vous donneront des idées de manière à euh, à donner plus de... comment dire... Euh, plus d'excitation dans le domaine de, du travail, dans le domaine de, de vos réalisations, que ce soit des réalisations professionnelles ou personnelles. Il y a certains qui veulent par exemple avoir un enfant, hein, puisque Uranus est en, dans votre cinquième secteur, et peut-être que vous allez être obligé d'employer des techniques, euh, nouvelle pour, euh, euh, pour avoir cet enfant. Hein? Et bon, ma foi, vous serez content euh, bien évidemment euh, le jour où, où l'enfant arrivera. Euh, Mercure va également jouer un rôle évidemment, euh, bon là on vient de parler des projets, etc. Euh, va jouer un rôle aussi dans les liens que vous allez vous créer, euh, avec des clients, avec euh, des fournisseurs, avec des gens avec qui vous travaillez. Euh, je pense que euh, ce sont des liens de circonstance, hein, des liens de travail, mais quand même des liens qu'il faut entretenir, hein, dans la mesure où vous, en tant que Capricorne, vous entretenez pas fa facilement euh, ni volontiers les liens avec les autres, parce que bah, peut-être vous êtes un, un solitaire de nature, mais votre intérêt, hein, si euh, vous avez envie de faire carrière, c'est quand même euh, d'avoir un bon réseau euh, de relations et euh, vous commencez dès maintenant, hein, d'accord En ce qui concerne vos affaires de cœur hein, euh, et vos sentiments en général, vos attachements. Euh, tout ça est représenté par Vénus. Donc en, en ce qui concerne ce domaine, eh bien vous allez avoir droit aussi à une Vénus en Scorpion à partir du 8. Donc euh, si elle est bien placée euh, de manière terrestre, hein, euh, en secteur, en, en réalité de manière céleste, euh, c'est-à-dire dans le ciel, euh, en Scorpion, elle est, elle est un petit peu moins bien placée. Mais c'est pas grave, euh, on va considérer que c'est plus important, que sa, sa position terrestre est plus importante, puisque c'est là euh, qu'elle applique, hein, c'est là qu'on qu la sent, qu'elle est concrète, et donc c'est le domaine des amitiés, parfois des amitiés amoureuses, qui va être au premier plan. Alors si vous êtes dans un registre d'amitié amoureuse, euh, que vous soyez célibataire ou non d'ailleurs, hein, euh, vous allez vous, forcément vous poser des questions, parce que le problème de la Vénus en, en Scorpion, c'est qu'elle doute, elle se pose beaucoup de questions. Alors bon, vous vous êtes habitué, vous êtes... Les Capricorne a l'habitude de se poser des questions, donc ça ne va pas trop vous déranger. Hein? C'est pas du tout euh, là où se situe le problème. Mais euh, ça peut vous empêcher le fait de vous poser trop de questions, d'agir. C'est-à-dire d'envoyer de des signaux, d'être. De, euh, voyez, d'essayer de, de, de, de transformer euh, cette, euh, cette relation amicale, amoureuse, euh, en quelque chose de plus sérieux. Mais peut-être que vous n'en avez pas envie, hein? c'est très possible. Euh, après tout, on peut rester dans l'ambiguïté, euh, c'est peut pas toujours inconfortable, ça peut l'être, mais ça ne l'est pas toujours. Et puis bon, est-ce que vous aurez envie de savoir? Euh, est-ce que vous aurez envie que la relation euh, éventuellement euh, euh, se délite parce que vous aurez fait un pas en avant? Moi, je crois qu'il faut laisser la vie décider. Hein. Et puis bon, soyez quand même à l'écoute hein, de, des signaux que l'autre risque de vous envoyer. C'est très possible qu'il vous en envoie. Côté forme, alors euh, forme, euh, activité avec Mars, euh, euh, sensualité aussi. Bon, alors ça, je vous dis tout de suite. Euh, bon. C'est vrai que Mars en, en Balance est sensuelle, attractive, mais euh, elle est en secteur 10, donc c'est un secteur quand même de contrôle. Alors euh, bon déjà que vous êtes dans le contrôle, <rire> vous le serez encore un petit peu plus euh, en ce qui concerne tout ce qui est de la sensualité et des désirs. Bon, je ne sais pas si c'est une bonne chose, euh, je ne suis pas sûre. Euh, et alors ça va être euh, tout ça accentué par euh, la dissonance entre Mars et Saturne, qui euh, commencera euh, aux alentours du 19. Donc si vous vous sentez euh, peu désirant, peu en forme, euh, peu motivé, euh, ce sera normal. Hein? Mars et Saturne, ça ne va pas ensemble du tout. Il y en a un qui veut avancer, accélérer, et l'autre qui veut freiner, reculer, euh, hein? et euh, donc euh, c'est totalement antinomique. Euh, mais bon, ça ne va pas être tout le temps, hein? c'est après le 19. Auparavant, euh, Mars, euh, va certainement vous mettre en forme dès qu'il s'agira de gagner professionnellement, de faire quelque chose qui va vous faire avancer hein, dans ce domaine, ou euh, qui aura une rivalité, euh, euh, ça vous dérangera pas, au contraire, ça, ce sera comme un stimulant pour vous. Euh, donc euh, je pense pas que vous ayez à craindre de ce mars, à moins à moins que vous ne vous euh, accrochiez avec un supérieur, avec l'autorité en général, et que vous ayez du mal à accepter euh, qu'on vous donne des consignes ou qu'on vous dise ce que vous devez faire. Euh, tout ça peut-être par orgueil, hein, parce qu'on sait que le Capricorne est orgueilleux, et c'est pas du tout une critique, il faut en avoir de l'orgueil. Hein. Je, je, vraiment là, euh, je suis pas là pour vous critiquer, je suis là pour faire un peu un état des choses et vous dire euh, un petit peu comment gérer tout ça. Donc euh, si c'est de l'orgueil, eh ben tant pis, c'est de l'orgueil, c'est comme ça.